ultra simple pas d'excuses c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous y retrouvez toutes les infos, tous les screens, tout ce que vous voyez dans les vidéos sont sur le Discord. Les amis, je vous le disais, donc Lilith ajoute des petites choses sans forcément les dire et on les découvre au fur et à mesure du jeu. Si vous avez l'habitude, hein, bien évidemment, de faire le forum d'état, les voyages, hein, comme de faire le déployer et... Que vous avez réussi à vous euh, voir la chance de ouf d'avoir un item légendaire et eh bien vous avez peut-être eu le pop d'un magnifique bundle évidemment hein, ils veulent nous faire une vente hein, l'amulette de protection ce bundle magnifique qui dès qu'un attirail légendaire pop hein, vous permet une fois et je pense que c'est qu'une fois que ça arrive je ne sais pas pour le moment je n'ai un retour que sur une personne mais si vous avez eu une moule de ouf et que vous avez eu deux items légendaires déjà d'en déployer. Est-ce que ce bundle a popé deux fois N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc vous le voyez. Évidemment, on est sur de l'iOS. On est sur de la carotte magnifique. 5,99 quand il tourne à 4,99 sur PC ou sur Android Phone. Euh, phone, et pas Phone. Android Phone. Eh bien, regardez. Il y a donc des gemmes. Ok, pour le moment, ça va. Ça roule les gemmes. Ensuite, il y a... 4 coffres hein, d'une euh, ville onirique ou je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le nom que j'ai derrière. Un coffre de choix de formation, c'est pas une ville onirique. Une ville onirique, c'est le nom de euh, la quête. Donc 4 euh, coffres légendaires. Ça peut valoir le coup. Et après, comme d'habitude, hein, des ressources, pas de chaque, une de chaque et des points VIP. Alors est-ce que ce coffre est rentable jamais, puisque c'est de l'investissement à perdre. Mais est-ce qu'il est intéressant à 4,99$ par rapport à un autre bundle qu'on pourrait investir ou tout simplement par rapport à rien du tout. Écoutez, mon avis serait de ne pas investir là-dessus c'est trop beaucoup trop aléatoire les attirails les attirails vous ouvrez les coffres les quatre légendaires vous pouvez retrouver avec des attirails qui vont vous servir à rien du tout donc vraiment je vous invite à ne pas acheter ce bundle il n'est pas du tout intéressant encore une fois si on avait des inscriptions par exemple une amulette de protection à la place des, des quatre coffres hein, on a deux inscriptions au choix ou deux inscriptions aléatoires il y en a vraiment des pas mal ou quatre inscriptions aléatoires encore mieux ouais là ça serait rentable parce que les inscriptions c'est difficile à avoir et c'est de la balle elles sont pratiquement toutes au top mais là pour les coffres qui vont vous donner des attirails non je vous invite vraiment à fuir Accepté. Si vous avez beaucoup trop d'argent, n'hésitez pas à investir dedans. Continuons donc les amis et passons au nouveau système de KvK. Que que, que donne-t-il par rapport aux autres? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Et eh bien regardez ce tableau récapitulatif que vous pouvez trouver bien évidemment sur le Discord. Vous explique tout. Toutes les différences entre toutes les KvK en saison 4. Il y a évidemment le héroïque en thème, il y a la lutte des 8, hein, Strife of, of the Height euh, en anglais, évidemment, of the Hate plutôt, euh, la Marche des âges. Alors, la Marche des âges, on ne peut pas évidemment le faire puisqu'il est bloqué depuis, ouh, depuis sa sortie. Je pense qu'il a été fait qu'une fois. rare sont les joueurs qui ont pu faire le Marche des âges, hein, la conquête du désert, hein, le roi du Nil et le dernier, le Warrior Unbun donc on se retrouve avec KvK en saison 4 maintenant, alors retenez bien ces acronymes, parce que vous allez les voir partout, HA, SO8 donc HA, ROI, QUANTEM, SO8 le D8, MOA, DC le CON pour le King of Nile, le Roi du Nil, et WU pour le tout nouveau système on a même sur cette petite image, évidemment elle est énorme et évidemment, encore une fois, elle est sur le Discord on a les maps, les maps on va y revenir après, hein, avec vraiment des maps étonnantes sur l'avant-dernier, le roi du Nil on le voit c'est vraiment totalement différent alors que tous les autres, les cinq autres hein, on est plus dans du traditionnel, La le conquête du désert aussi elle est atypique, hein, mais en tout cas le HA, le SO8, le MOA et le WU, donc les trois premiers et le dernier sont strictement, quasiment Pareil, sauf le nombre de camps qui change. Et regardez, il y a d'autres petites spécificités. La season leg, la durée de la saison. Donc pour le achat, c'était 51 jours et c'est toujours 51 jours. Mais... Pour tous les autres, on est passé sur une norme à 50 jours. Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence de 1 jour, pourquoi Lilith a décidé d'enlever 1 jour, mais en tout cas, c'est quelque chose de notable puisque maintenant, on n'est vraiment que sur ce format de 50 jours. Ensuite, au niveau des camps on avait 4 camps pour le premier alors attention à ne pas confondre le nombre de camps n'est pas le nombre de royaumes on peut avoir plusieurs royaumes par camp donc 4 camps pour le premier 8 camps pour le S08 8 camps pour le M08 le MOA pardon la marche des âges 4 camps pour le désert Conquest le roi du Nil, il n'y a que 2 camps alors là pour le coup c'est plus simple hein, puisqu'il faut faire 2 groupes au delà de 2 camps vous êtes obligatoirement euh, en alliant alliance, du moins en coalition avec ceux de votre camp. Puisqu'on a vraiment que deux camps, là-dessus, il n'y a pas le choix. Alors que sur tous les autres KVK de saison 4, évidemment, parce que Light and Darkness, c'est pareil, on n'a pas le choix, une fois que les équipes sont faites, on est obligé de combattre avec eux, ou les trahir, mais là, pour le coup, vous allez perdre le KVK à coup sûr. Et le dernier, donc, on se retrouve avec six camps, format qui n'existe pas. Donc aujourd'hui, on a à présent deux camps. 4 camps, 8 camps ou 6 camps entre les deux en intermédiaire. On a vraiment plusieurs formats. On peut penser que vu qu'il y a 2 de 8, 2 de 4, 1 de 2 et 1 de 6, on peut penser que le prochain nouveau système de KVK sera soit en 6, soit en 2. Puis après, on ira vers peut-être des groupes encore plus larges. Au niveau du brouillard, information ultra intéressante à savoir puisque on se demande souvent, moi-même je me demande souvent et j'oublie parfois lesquels ont du brouillard et lesquels ne l'ont pas Eh bien on sait à présent que seul le héroïque quand a du brouillard donc le classique tous les autres n'en ont pas c'est bien, c'est bien pour plein de raisons. Un, le brouillard fait l'aguer de dingue. Et deux, pour... puis c'est relou à enlever le brouillard. Hein. Moi ça me saoule de ouf à chaque KvK d'enlever le brouillard quand tu fais un héroïque et, et en plus, et vous aussi j'en suis sûr, et en plus, lorsque on est observateur, pour pouvoir voir ce qui se passe, pour pouvoir vous commenter les KvK, j'ai pas besoin de faire la petite manip que je vous ai montré dans une vidéo pour faire sauter le brouillard. Je peux le faire directement. Ensuite, il y a des précisions un petit peu plus technique mais qui sont super intéressants, le bastion quest, c'est à dire est-ce qu'il y a les quêtes de bastion vous savez ces quêtes qui nous permettent d'avoir euh, des cristaux par exemple et aussi de pouvoir monter sur un, une certaine série de quêtes et bien le bastion quest il y en, il y en a un pour Heroic Anthem il y en a un pour la lutte des 8 je suis actuellement dans la lutte des 8 et je confirme il y en a, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de quête de bastion dans la marche des âges, il y en a dans le désert conquest, dans le roi du Nil et dans le Warrior Unbound, on l'a également. Donc en fait, là, le marche des âges, il n'y a que lui qui n'a pas de bastion. Bon, c'est un petit peu une erreur à mon avis de pas avoir une bastion hein, sur ce KvK là. Le système de combat. C'est intéressant là puisqu'on a une explication en dessous. Plus bas hein, sur le tableau, dans la deuxième partie du tableau, on a chacune des troupes, ils le disent, hein, le support skill, c'est chacune des troupes peut, être, peut utiliser deux skills de support. Alors, pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est, c'est que vous pouvez dans le Heroic Anthem, une fois que vous avez débloqué le niveau 6, si je dis pas de bêtises, hein, d'un bastion, vous récupérez un skill et vous pouvez l'attribuer à un commandant. Vous pouvez en attribuer jusqu'à deux par commandant, mais encore faut-il avoir débloqué le skill sur l'un des 14 bastions parce qu'il y a 14 bastions si je dis pas de bêtises donc sur le héroïque quantem il y a le support skill dans le combat système sur le, euh, la lutte des 8 il n'y a pas de euh, combat système particulier sur le marche des âges, on se retrouve avec les anciens pagodas. Alors c'est compliqué, euh, ce système-là, il faut se mettre à côté de, de bâtiments euh, les anciennes pagodas. Là où les pagodas, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un petit peu relou. Euh, et surtout, on, il n'est apparu qu'une fois et c'était le bordel ou deux fois. Donc euh, je ne vais pas vous le détailler. Moi-même, je ne le maîtrise pas bien. Il faudrait simplement relire les specs. Mais il n'est pas d'actualité euh, actuellement. Sur le désert conquest, il y a le système, c'est un système de combat général. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah si, c'est écrit en dessous, le Healing Potion et le Général. Il est écrit que pour le Healing Potion, euh, les potions de soins, un camp euh, a en récompense hein, et peut distribuer au gouverneur des euh, potions de soins qui vont directement euh, soigner les troupes euh, de l'hôpital. Ok, je ne savais pas. Mais il me semble de mémoire que ça reste faible. Et on a aussi le système de combat dans le désert Conquest qui disent général. Chacune des troupes peut utiliser deux support skills également. Bon, ben bah, c'est co correspondant à son commandant. Ça, je ne savais pas non plus cette précision. Euh, si, euh, si vous en avez, si vous voulez apporter une précision, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur les deux derniers, les deux, je dirais, plus récents systèmes de KV faut dire que l'élite hein, nous arrose de nouveaux systèmes de KVK. Le euh, Seasonal Strategies, donc la stratégie de saison. Rappelez-vous, c'est ce tout nouveau système d'arbre qui permet de choisir entre trois arbres, hein, qui va vous permettre de monter également en level hein, de base, intermédiaire, avancé et ultimate. Et vous, alliez, vous allez soit sur un arbre qui va être offensif, soit sur un arbre qui va être du support, soit sur un arbre qui va être défensif et ça va vous donner... Des skills supplémentaires qui vont vous permettre de soutenir les autres euh, troupes sur le combat ou de mieux défendre ou de pouvoir apporter divers buffs d'attaque sur l'open field. Pour finir sur le tout nouveau système de KVK, elles sont euh, de l'ordre de 2 les, euh, les spécifications de combat et elles sont Particulière puisqu'on les a pas encore testé. Hein. Les premières elles sont les artefacts, les tout nouveaux artefacts qui ont été mis en place. Et là, c'est tout bonnement énormissime. On va pouvoir attribuer un artefact à un commandant. Et ce commandant, lorsqu'il sera en second, si on lui met un artefact infanterie, et eh bien ses skills s'appliqueront à l'infanterie, aux troupes de type infanterie. Si on lui met le skill archer, ça s'appliquera aux archers. Si on lui met le, le skill cavalerie, ça s'appliquera à la cavalerie. Donc prenez par exemple un binôme Jeanne Nevsky ou Xianyu, non on ne peut pas prendre Xianyu Nevsky, prenons un autre binôme, plus. je dis n'importe quoi parce que je prends deux cavaliers, prenons un binôme par exemple qui on peut prendre Boadicea Nevsky, et eh bien si Nevsky en commandant secondaire a l'artefact des archers, et eh bien tous ses skills s'appliqueront aux archers et non plus à la cavalerie. Donc oui, c'est énormissime les artefacts et ça va changer beaucoup de choses. Il y a deux nouveautés de combat hein, qui sont sur ce nouveau KVK. Les deux vont changer énormément de choses. La première, vous l'avez entendu, c'est les artefacts. La deuxième, la Building Restriction. On ne peut construire des forteresses qu'à proximité soit des passes, soit des euh, lieux saints donc c'est fini le mur de forteresse qui vous permettait de vous défendre, de bloquer une zone jusqu'à ce que vos alliés arrivent comme l'ont fait le 1960 par exemple pour essayer de ralentir le 1365 et que le 1093 puisse venir les aider bref tout ça, le rise of forteresse sur ce nouveau système de KVK, c'est fini, croyez moi ces deux spécificités de ce système de KVK vont faire que tout le monde va vouloir aller dessus, déjà 6 camps, mais en plus les artefacts et la restriction de construction, c'est tout bonnement énormissime. On passe à la quatrième champ, celui de l'honneur du prestige, vous le voyez, on a tous les KVK qui fonctionnent en honneur, sauf le KVK Air Conquest qui lui fonctionne au prestige et donc au nombre de kills uniquement, Bon, c'est un petit peu pénalisant et un petit peu relou, surtout que le désert Conquête, la map, elle est énormissime. Donc, les, les, les combats en open field, c'est vraiment la lose. Cristal, tech, vous le voyez. Là, pour le coup, vous tapez sur le portefeuille de Lilith. Donc, le tech de Crystal, ils l'ont tous, bien sûr. Ils veulent vendre du bundle. Ils sont là pour faire du chiffre d'affaires. Coalition, système, évidemment, ils l'ont tous hein, aussi, puisque c'est ce qui fait l'avantage de ces Kv4 de saison 4 de pouvoir se mettre en coalition et d'avoir les bonus. Qui vont à tout le monde les rewards qui vont à tout le monde c'est quand même beaucoup mieux et pour finir regardez le téléport donc un petit point spécifique sur le téléport hein. c'est on peut se sur le premier le record on peut se téléporter sur tout le territoire de la coalition c'est pareil sur le lutte des 8 c'est pareil sur le dc, c'est pareil sur le con et c'est pareil sur le tout nouveau système warrior une mais sur un seul KvK, c'est différent sur le marge des âges on peut se téléporter uniquement sur les points de départ sur la zone de départ et sinon il faut se téléporter à côté d'une d'une pierre de fondation franchement ça c'est quand même très très très éclaté ce système de TP est bien pénalisant voilà ce fichier hein, complet il est vraiment ultra intéressant franchement je pense que tous les royaumes en saison 3 devraient avoir ce petit fichier là, il est ultra utile pour savoir où euh, aller, quel KVK choisir et même tous les rois de tous les royaumes devraient sur leurs joueurs à chaque fois lancer un vote sur quel KVK on va, ils donnent ce fichier là et tout le monde peut choisir moi mon point de vue, hein, mais on' préféré quand je les regarde tous même si je les ai pas tous fait les deux derniers le con et le w je les ai pas fait sur le papier le w le nouveau le warrior boot il me paraît très intéressant il me donne vraiment envie de le faire mais sinon après j'ai toujours beaucoup aimé le lutte des 8 donc si je devais en faire là mon classement ça serait lutte des 8 euh, w con c'est les trois aussi le roi du nil hein, le con que euh, je sur le papier je les trouve vraiment super intéressant et vu que j'ai jamais fait le warrior boot ou le, le con le roi du nil c'est les deux que, que j'aimerais tester, surtout en groupe de 1 contre 1, deux équipes déjà établies euh, en camp pour 2-6. C'est vraiment, à mon avis, très très sympa à tester. Et au final, hein, sur le Roi du Nil comme sur le Warrior Boon, on se retrouve sur le même système, puisqu'il y a 6, 6, royaumes, bah 6 royaumes, 6 zones d'un côté et de départ, 6 camps, dans l'autre il n'y en a que 2. Mais au final, on va se retrouver à chaque fois, à mon avis, hein, en 3 contre 3 sur les deux camps. Ça sera ultra intéressant à mon avis à suivre. Bref, je vous dirai quel sera mon prochain système de KVK et si vous avez des infos qui à votre avis manquent dans ce fichier, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. En parlant du dernier, du nouveau système de KVK, regardez les amis un autre fichier qui a été partagé à la communauté super intéressant puisque on a à présent le nombre de jours avant l'ouverture des portes donc on sait que ça dure 50 jours quand on est à 41 jours de la fin et eh bien les premières portes de niveau 4 ouvrent et on peut aller sur le territoire mais après ces premières portes là on a attendu 9 jours on a 41 jours regardez il faut attendre 11 jours, c'est super long. Il faut attendre 11 jours pour les prochaines ouvertures. Alors, moi, je trouve ça super long. On est déjà sur la même durée hein, actuellement, quasiment à un, un jour près, un ou deux jours près. Si euh, j'ai bonne mémoire, je trouve que c'est quand même long. 9 jours, 20 jours, souvent, on a une zone neutre en plus et ça peut se plier rapidement. Je trouve ça dommage. 9 jours, 20 jours, ils auraient dû faire une zone intermédiaire. Puis après, c'est encore plus long, c'est 13 jours jours, donc c'est au bout de 33 jours de KVK il ne reste plus que 17 jours de KVK avant la fin, vous accédez à la zone juste autour des terres du roi, heureusement on peut y passer hein, par un autre système et les terres du roi qui ne s'appellent plus les terres du roi, je ne sais plus comment ça s'appelle ouvrent elles au bout de 37 jours 13 jours avant la fin, là ça va vite vous avez vu, hein. les deux zones, 33 jours 37 jours, ça va vite mais les premières zones, 9 jours, 20 jours je trouve ça personnellement extrêmement long, n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire, je pense qu'ils auraient pu faire une zone intermédiaire et peut-être avoir quelque chose en tampon, hein. 9 jours, par exemple, 18 jours, 25 jours, 33 jours, 37 jours, ça aurait été beaucoup plus sympa et surtout beaucoup plus rythmé pour les joueurs. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile, si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu, vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément